Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on va parler bien évidemment des retraites et de la grève du 5 décembre parce que c'est effectivement l'événement et puis surtout parce que c'est d'une importance primordiale parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être dites dans les médias et qui sont particulièrement fausses dans la présentation des choses qui ont été faites en particulier on nous a expliqué dans tous les médias dans beaucoup de médias dominants en tout cas que cette retraite c'était pour équilibrer les retraites parce qu'il y avait une dette etc et plusieurs économistes ont malheureusement démontré pour le gouvernement euh, que cette dette était fausse et qu'il n'y avait aucun problème de financement des retraites. Et donc il y a quelqu'un que tout le monde a oublié effectivement qui s'appelle Lionel Jospin qui avait mis en place hein, un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve il est doté de plus de 30 milliards. 35 je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part euh, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et euh, le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Que c'était juste un choix qui était fait délibéré euh, de faire baisser les pensions. Et ça, ce n'est pas le SNES FSU qui le dit, que euh, la retraite par point sert à faire baisser les pensions, mais c'est tout simplement François Fillon. Là, là, ce qu'on appelle les retraites par point.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 et donc ces éléments-là, une fois dit, il faut se poser aussi la question des objectifs de ce gouvernement derrière cette réforme des retraites, puisque derrière le paravent de dire qu'il va égaliser tous les différents régimes de retraite, les 43 différents régimes de retraite pour le fondre dans un seul régime de retraite, euh, eh bien, il faut se poser une question, puisqu'effectivement, quand on nous parle d'égalité, euh, au snes FSC, on y est plutôt favorable. Le problème, c'est on parle d'égalité euh, dans les cotisations et dans euh, ce régime des retraites, euh, mais en fait, il ne va pas y avoir d'égalité, puisque aujourd'hui, on sait que la moyenne... Euh, de départ à la, enfin, le, la moyenne d'âge à laquelle on vit en bonne santé, euh, c'est environ 63,4 ans. Mais il faut bien voir qu'entre un cadre et, et un ouvrier dans le bâtiment, et eh bien, il y a presque 13 années d'écart. Donc, en fait, dire que tout le monde va partir euh, au même âge euh, à la retraite, et eh bien, en fait, c'est créer des inégalités gigantesques entre ceux qui font des métiers très pénibles, même si monsieur Macron refuse de parler de pénibilité, euh, et ceux qui ont des métiers qui sont euh, de fait moins pénibles et qui permettent d'avoir une espérance de vie en bonne santé est bien plus longue. Donc on voit bien qu'il y a plein d'inégalités qui sont euh, complètement euh, cachées euh, par le gouvernement. Et puis enfin, le dernier point, euh, c'est euh, le mode de calcul. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va euh, calculer pareil dans le public et dans le privé. Pour un principe d'égalité mais aujourd'hui le principe d'égalité est respecté c'est à dire que quand on regarde par rapport euh, à un enseignant ou par rapport à un cadre supérieur aujourd'hui et eh bien il n'y a pas d'inégalité dans le départ à la retraite parce que quand on calcule sur les 10 meilleures années euh, aujourd'hui pour euh, ou les 25 dernières années pour euh, un cadre supérieur et eh bien ça prend en compte euh, les années dans lesquelles il a eu les meilleurs revenus parce qu'on sait très bien qu'un cadre supérieur dans le privé quand il arrive à 55% 57 voire 60 ans, eh bien, il n'a plus de travail et en tout cas il n'a plus les rémunérations qu'il pouvait avoir quand il avait 45 ou 50 ans et qu'il était au maximum. Alors qu'à l'opposé, un enseignant, lui, c'est un fonctionnaire de carrière et un fonctionnaire de carrière, eh bien, il s'améliore euh, en vieillissant et donc son salaire augmente en vieillissant et donc prendre les six derniers mois c'est tout simplement prendre en compte son meilleur salaire c'est pour ça qu'il y a une différence euh, c'est pas parce qu'ils euh, sont favorisés si on voulait égaliser le privé en prenant les six derniers mois pour un cadre, ce serait une véritable catastrophe euh, puisqu'on sait très bien que euh, à la fin de leur carrière, malheureusement les cadres n'ont plus d'activité parce que les, euh, les entreprises ne les emploient pas donc on voit bien que en fait, cette réforme elle est faite pour détruire euh, le système égalitaire des retraites public et privé, et puis elle va punir principalement euh, les femmes, euh, ça, ça a été prouvé et répété par tout le monde. Les femmes qui ont déjà des revenus euh, moindres, euh, par euh, l'effet mécanique euh, de l'évaluation par les enseignants, c'est prouvé tous les ans. Donc elles touchent moins d'argent euh, durant leur euh, carrière normale. On sait qu'elles ont plus d'interruptions de carrière, qu'elles sont plus sujettes à avoir euh, des temps partiels, voire des disponibilités. Et donc à l'arrivée, euh, si on prend en compte toute la carrière comme veut le faire le gouvernement euh, avec cette retraite par points, ben, ce sont les femmes qui vont être très pénalisées par ces retraites et donc nous on considère que c'est absolument scandaleux parce que la solidarité nationale doit continuer à s'appliquer et pourquoi le gouvernement euh, veut mettre en place cette réforme des retraites par points ben, C'est simplement pour faire baisser les pensions à un tel point qu'une partie des gens euh, va devoir, euh, ou ceux qui vont pouvoir vont se payer des retraites complémentaires et donc on va financiariser les retraites alors qu'aujourd'hui euh, elles dépendaient de la solidarité nationale. Et puis ça veut dire que concrètement pour les personnes euh, les plus fragiles euh, et qui ont euh, des salaires les plus faibles, et eh bien ça veut dire avoir une retraite de misère et terminer sa vie dans la misère alors qu'on a travaillé toute sa vie, ce qui est absolument scandaleux, et euh, ce que euh, la Solidarité Nationale après 1945 avait prémis de supprimer. Donc bien évidemment, il faut tous se mobiliser à partir euh, d'aujourd'hui, et bien informer les collègues, être tous dans la rue euh, le 5 décembre. Euh, donc pour cela, il faut discuter avec tous les collègues, pas uniquement ceux qui sont syndiqués, mais en parler à tous, parce que c'est l'avenir de tous, public et privé. Et donc rendez-vous euh, jeudi 5 à 8h le matin à Pointe-à-Pitre euh, à la mairie euh, pour pouvoir faire un défilé qui montre à ce gouvernement qu'on ne veut pas de ces retraites qui sont complètement injustes. À bientôt